Nombre caché et unique dans la ligne, 9. Nombre caché dans la colonne, 4. Nombre caché dans le grand carré, 7. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché dans la colonne 1 Nombre caché dans le grand carré 2 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 2